Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui je vais vous donner mes meilleurs réglages pour le GH5. Donc j'avais fait une vidéo de ce même style pour les réglages du G7 et je vois que cette vidéo a été vraiment euh, appréciée, qu'il y a beaucoup de vues et beaucoup de commentaires, beaucoup de retours positifs. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire la même vidéo pour le GH5. Donc, bien entendu, je n'ai pas la prétention de dire que ces réglages sont les meilleurs du monde et que ce sont les meilleurs réglages pour vous. Mais en tout cas, ce sont les meilleurs réglages pour moi. J'ai fait des tests et selon mes besoins, c'est vraiment les meilleurs réglages à mon sens. Donc, j'avais envie de vous les partager. Peut-être que vous vous allez être d'accord avec moi. En tout cas, c'est toujours très intéressant d'essayer des réglages, des nouveaux et faites des tests. Si vous n'êtes pas convaincu, faites aussi vos tests vous-même pour être sûr. Donc voilà, on va aller dans le boîtier, donc rentrer dans les paramètres. Tout d'abord, vous devez savoir que sur le GH5, il y a vraiment cette possibilité de personnaliser le boîtier selon les réglages que vous souhaitez. Il y a plein de boutons sur le boîtier qui permettent d'attribuer des fonctions, des réglages que vous souhaitez. Alors tout d'abord, moi, je vais vous parler euh, surtout des réglages qu'on retrouve ici dans, sur le haut de l'appareil. Donc vous avez la molette avec les différents modes. Eh bien, vous avez euh, C1, C2 et C3. Ce sont des modes que vous pouvez complètement personnaliser selon vos envies et vos besoins. Donc moi, j'ai attribué sur chacun de ces modes un profil d'enregistrement spécifique. Et donc, on va directement Allez dans ces profils d'enregistrement. Donc, vous cliquez pour aller dans le menu, vous cliquez ici. Vous allez dans le deuxième onglet et à la première page, vous voyez format d'enregistrement. Donc, moi, je suis en MP4 LPCM et donc au niveau de la qualité d'enregistrement que j'utilise le plus souvent, c'est le C4K All-in à 400 Mbps. C'est du 10 bits et c'est du 24 images par seconde. Et donc ce format-ci, c'est vraiment le format euh, le plus haute de qualité du GH5. Je l'utilise pas très souvent. Je l'utilise essentiellement pour des vidéos qui nécessitent la meilleure qualité possible. Mais comme les fichiers prennent beaucoup de place, eh bien, ça va dépendre. Je ne vais pas filmer toute une journée avec ce format-là si je n'ai pas la possibilité de faire des pauses pour vider mes cartes SD. Donc si je n'utilise pas ce format-ci, j'utilise le C4K 10 bits à 100 mégabits par seconde. Et c'est du 24 images par seconde. C'est vraiment celui-là que j'utilise à 80% du temps. Pour faire des, du slow motion en 4K, j'utilise donc ce format-ci qui filme en 8 bits à 100 mégabits par seconde. Et en fait, ici, vous voyez les 24 images par seconde, mais vous voyez ici cadence variable disponible. Donc, ça veut dire que quand vous avez cette annotation-là, que vous pouvez revenir en arrière dans le premier onglet. Allez, ici sur la première page, cadence variable réglée et là vous choisissez le nombre d'images par seconde que vous souhaitez. Ici en l'occurrence, je choisis 48 images par seconde pour faire un ralenti à 50 Et donc le boîtier va convertir directement les 48 les 48 images par seconde en 24 images par seconde et donc votre fichier sera directement en slow motion quand vous le déchargerez de votre carte SD. Alors, quand je retourne dans mes qualités d'enregistrement, j'utilise également le Full HD en 8 bits pour pouvoir faire un, des slow motion, mais vraiment euh, ultra euh, ralenti. Et donc, vous voyez ici qu'on peut aller jusqu'à 180 images par seconde. Pour ceux qui euh, ne, ne savent pas, pour ceux qui se demandent pourquoi ils n'ont pas le C4K ici disponible et qu'il est uniquement mis 4K, et que donc ils ont une résolution de 3048 sur 2160, eh bien pour changer ce paramètre-ci, vous devez aller dans, dans les réglages, page 3, fréquence du système, vous passez en fait votre, vous devez vous mettre en 20kHz cinéma, et du coup c'est à ce moment-là, c'est sur ce, cette fréquence-ci, que vous aurez la C4K. On continue dans les réglages, donc ici, sur le premier mode, moi j'ai mis le mode d'exposition manuel, je gère le shutter, je gère l'ouverture et les ISO manuellement. Ici, par rapport au shutter, j'ai mis euh, seconde sur ISO parce que je préfère le shutter dans ce format-ci, comme ça je peux le mettre au double d'image par seconde de mon format d'enregistrement. Tandis que si vous le mettiez, par exemple, sur angle, eh bien il va vous afficher, il va vous afficher le shutter en degrés. Mais ça, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Alors, hop. ici, vous avez euh, trois options assez intéressantes. Donc, la transition mise au point, je ne vais pas vous montrer, mais ça vous permet de pouvoir faire... Euh, de ré, des réglages en, pré-enregistrés de deux mises au point différentes et quand vous lancez l'appareil photo eh bien il va faire cette transition de mise au point assez sympa au niveau ici 4k euh, recadrage 4k live ça va vous permettre de faire euh, des petits driving directement dans le boîtier c'est sympa aussi alors deuxième page ici moi j'utilise un style de photo le vlog donc, c'est une option payante qu'on rajoute par la suite. Mais si vous ne l'avez pas, moi, je vous conseille le Cinelike D. Je vous conseille de mettre Contraste, Netteté et Saturation à moins 5. Vous aurez une image un peu plus décontrastée, un peu plus flat. Et ça vous permettra de gérer votre image en post-production de la manière qui vous plaît. Enfin, un peu plus. Ce sera évidemment pas au niveau du vlog alors euh, donc j'ai mis mon micro ici à moins 12 au niveau de ces réglages qu'est ce que je peux vous conseiller alors moi j'ai mis l'assistant euh, manuel focus en pip donc ça veut dire que il va faire un petit zoom quand je veux utiliser la mise au point manuelle. il va me faire ici un petit zoom et je vais pouvoir euh, faire ma mise au point de manière plus facile. Alors que si je mets en full, bah, il va faire le zoom sur tout l'écran et euh, moi ça me perturbe un peu, je préfère avoir ça en plus petit. Donc par rapport à l'aperçu constant, je vous conseille, mais ça c'est plutôt pour le mode photo. Donc mettez-vous en mode photo, je, Donc je me mets en mode photo pour vous montrer. Si vous enlevez l'aperçu constant, et eh bien si vous faites euh, des changements de réglage au niveau de votre exposition, il n'y aura pas de prévisualisation sur l'écran. Et donc moi je trouve que c'est quand même plus intéressant de voir directement ben, votre exposition, ce que, ça peut, ce que ça donne quand vous changez les paramètres. Donc ça c'est plutôt pour le mode photo. Donc je reviens en mode vidéo. J'ai activé l'assistant visu Vlog. Donc ici, il y a une lutte dans le, dans le boîtier et je l'ai assigné à cette touche-ci, ce qui me permet d'activer cette lutte pour pouvoir avoir un rendu sur mon écran qui me montre ce que je filme avec une lutte. Donc c'est plus facile euh, pour faire vos réglages du coup au niveau de l'exposition, parce que c'est vrai que le Vlog, c'est parfois compliqué d'avoir... Euh, de faire une bonne exposition sur du Vlog, Donc avoir une lutte comme ça, ça vous permet d'avoir un meilleur rendu à l'image. Et donc pour assigner cette fonction là, j'ai appuyé longtemps sur mon bouton FN4 qui est ici et après j'ai choisi quel était le, le réglage que je voulais lui assigner et donc en l'occurrence affichage lutte écran. J'ai activé le focus picking. Bien entendu, vous pouvez régler l'intensité et la couleur. J'ai ajouté l'histogramme je préfère l'histogramme plutôt que le euh, waveform parce que je trouve qu'il prend moins de place sur mon écran le waveform c'est super mais ça prend trop de place sur l'écran. J'ai ajouté les grilles de référence ça va permet de voir ben, ici avoir euh, une espèce de cadrage dans votre image afin de pouvoir ben, faire vos compositions de manière plus facile. J'ai activé le zebra Pattern, ici en l'occurrence, euh, si j'augmente mon shutter, le zebra Pattern va vous indiquer les zones qui sont surexposées à l'aide de hachures qui clignotent. Donc c'est assez pratique pour vous aider à faire votre mise au point. Et donc vous pouvez régler un petit peu euh, à quelle intensité il va euh, fonctionner. Ici c'est à 80%, donc ça veut dire que si j'ai un petit peu... De hachures dans mon image, sourcil ou si c'est dans le ciel, eh bien c'est pas très grave. Voilà, je sais que je peux en laisser un petit peu sur des zones évidemment qui sont acceptables comme le ciel. Autre chose, si vous, si ça vous dérange que quand vous passez votre doigt devant le détecteur de l'œil, eh bien sachez que vous pouvez désactiver ici cette fonctionnalité et ça arrête de s'éteindre une fois que vous passez votre main ou votre... Enfin, que sais-je, moi, ça me dérangeait beaucoup. Autre chose euh, intéressante, c'est la fonction double slot. Donc, moi, j'ai assigné... Enfin, vous pouvez changer la méthode d'enregistrement. Soit de vous enregistrez euh, ben, l'une à la suite de l'autre. Une fois que la carte SD est pleine, la deuxième commence à se remplir. Ou alors, vous enregistrez en mode sauvegarde. Donc, il va enregistrer deux fois votre vidéo ou vos photos sur chacune des cartes. Ça vous fait un backup. Et alors, vous pouvez aussi assigner une carte pour la photo et une carte pour la vidéo, ce qui peut être intéressant si vous avez une carte euh, très performante pour la vidéo et une carte un peu moins performante, donc celle-là vous pouvez assigner pour la photo. Donc voilà, ça, c'est un petit peu les réglages que j'ai euh, quotidiennement sur mes profils vidéo. Pour pouvoir en enregistrer ces profils, en fait, il vous suffit ici d'aller dans la petite clé euh, molette, clé Allen ou clé molette, à molette, à molette. Donc il suffit d'aller dans ce paramètre-ci, d'aller à la première page et vous allez pouvoir choisir à quel mode vous voulez lui assigner ce profil. Je vous conseille fortement de le faire, comme ça vous pourrez changer rapidement de format d'enregistrement lors de vos tournages, vous gagnerez un temps dingue grâce à ça. Donc voilà, c'était pour mes réglages. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça a été le cas. Si vous avez ben, des remarques, des suggestions ou peut-être un réglage ou l'autre que vous pensez euh, être mieux, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut m'aider aussi. Je ne suis pas contraire à essayer d'autres réglages. Donc n'hésitez pas, allez-y, mettez vos commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, souriez quand vous filmez